Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui nous vous proposons un rapport de bataille pour Warhammer 40.000 V9 en jeu égal à 2000 points. Pour cette partie j'ai été accueilli par l'association Limoges Wargames qui comme son nom l'indique est implantée dans pays limousin. Ils se réunissent tous les dimanches autour de 40 k bien entendu mais font aussi de l'AOS, du Game of Thrones etc etc. Ils sont également actifs pour la communauté du Wargame puisqu'ils organisent des tournois régulièrement et ont organisé la finale du championnat de France AOS et ça c'est pas rien. Le jour du tournage n'était pas un dimanche, donc ce n'est pas dans leur salle que nous avons joué, mais chez Damien, que je remercie pour son hospitalité et pour les pattes Carbonara. Pour cette partie, notre premier joueur est Baptiste, qui nous propose une belle liste de Rukari embarqués, avec, comme il se doit, ses trois patrouilles réglementaires et drazar à leur tête. Face à lui, l'Imperium sera représenté par Thibaut et ses superbes Imperial fist. Sa liste équilibrée a toutes les armes pour rivaliser avec les Drucari, mais sur le papier le match-up lui semble défavorable. Est-ce qu'il parviendra à faire mentir les pronostics Mystère. Le tapis de jeu et les sides sont de la gamme Crank Wargame bien entendu, les décors sont de la gamme My Scenari. et vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur vos figurines neuves auprès de notre partenaire My Hobby Place. Tous les liens sont en description comme il se doit. Nous jouons le scénario Secure Missing Artifact. C'est le deuxième scénario que Games a révélé pour la finale de l'US Open 2021 et nous avons joué les nouveaux secondaires qui seront inclus dans le Chapter Approved 2022. Pour le scénario, il y a tout d'abord une phase de pre-game où les joueurs vont devoir déplacer des objectifs, hormis celui du centre de table, de 6 pouces chacun. Le détail de la manœuvre sera expliqué par Baptiste dans quelques instants. Ensuite, l'un des deux objectifs de sa zone de déploiement sera désigné par son adversaire pour être un objectif prioritaire et servira à marquer des points de victoire au primaire. Le primaire justement est composé de deux parties. Tout d'abord, un joueur gagne 4 points de victoire si à la fin de sa phase de commandement il contrôle un objectif, puis 4 points supplémentaires si l'on contrôle au moins 2, et enfin 4 de plus si l'on contrôle plus que son adversaire. Il y a une deuxième partie à ce primaire. Si à la fin de son tour, un joueur contrôle son objectif prioritaire, il marque 3 points de victoire. L'addition de ces deux sources de primaire est bien entendu capée à 45 pour la partie. Pour le détail des secondaires, je vous invite à consulter l'article de creativewargame.fr qui les analyse tous. Baptiste et Thibault vous rappelleront les changements quand ils annonceront leur choix de secondaires. Avant de vous laisser avec nos joueurs pour la description des listes, je vous rappelle que Creative Wargame se rendra à la Med Cup le 12 et 13 février prochain. On vous proposera une retransmission intégrale de la compétition en live avec de l'analyse des listes, des interviews, du suivi de partie en direct, etc, etc. Réservez votre week-end, ça va être le feu. C'est l'une des seules compétitions internationales par équipe de 8 organisées en France. C'est-à-dire que nous y verrons la fine fleur du Wargame français et LOL, le sélectionneur de l'équipe de France, sera sur place pour engranger des infos et continuer son travail de sélection pour la saison internationale à venir. Creative Wargames va déployer de lourds moyens pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur, j'y serai avec Franck et Bijorn. Allez, tout de suite, les listes Pour ce rapport, je vais jouer Drucari, donc une armée Drucari basée sur trois patrouilles différentes une patrouille Noir Credo, une patrouille Cabale du Cœur Noir et une patrouille Culte de la discorde La première patrouille sera composée donc de deux QG. Le premier a un archon avec une lame venimeuse, donc euh, globalement un petit personnage tout qui va juste euh, servir de QG obligatoire dans la patrouille et euh, à tenir des objectifs en fond de table parce qu'il a une petite invulnérable à 2+, Quand il la rate, il la perd, mais qui le rend très tranquille sur contre attaques en ligne de vue. Euh, le deuxième QG donc, sera Brazar, personnage qu'on ne présente plus tellement il est euh, il est joué en Docarie, euh, extrêmement fort, au corps à corps, hein, un personnage qui tape très très très fort. Euh, un seul choix de troupes, euh, cinq petits cabalites, euh, bah, pareil pour valider la patrouille, euh, quelques buscoring tout simplement hein, pour tenir un objectif en fond de table, se planquer derrière un décor, euh, bouger un petit peu. Ensuite on retrouvera en élite euh, deux squads de cinq incubes, donc euh, deux, deux petites unités pour tenir dans un seul transport. Accompagné de grasards et pour aller, bah, globalement, taper le plus fort possible au corps à corps. À côté de ça, en attaque rapide, deux petites unités que j'aime beaucoup, qu'on voit assez peu souvent, c'est des fléaux avec des pics de feu. J'aime beaucoup ces unités, c'est une centaine de points, et globalement, c'est quatre fuseurs dans l'unité pour une centaine de points qui arrivent en frappe en profondeur, qui volent, qui se déplacent très vite. Donc c'est très fragile, mais c'est pas cher et ça peut taper très très fort, donc, euh, une petite unité que je joue régulièrement et que j'aime bien. Donc à côté de ça, dans ce détachement, il y a deux ravageurs en lance des ténèbres. Donc c'est des véhicules qui sont relativement fragiles, bah comme toute l'armée de Rukari, euh, quand on ne joue pas des, euh, des grotesques et talos qui sont quand même assez tankies. Mais euh, l'armée de Rukari au global est assez fragile, mais ces véhicules-là ont quand même leur invulnérable à 5 tout le temps, euh, et trois tirs de lance des ténèbres, donc ça tire franchement fort. C'est des canons laser à dégâter 3 plus 3, donc c'est très efficace. Euh, J'en joue deux pour finir ce détachement. Je profite d'une règle qui est arrivée avec ce, avec ce codex de Rukari c'est que on n'est pas obligé de faire partie du même détachement pour rentrer dans un véhicule. Donc pour ça que je mets les trois Transports dans ce, dans ce détachement. Donc Il y a trois Raiders dans ce détachement qui sont tous les trois en lance des ténèbres. Et pourquoi je les mets dans ce détachement-là et pas dans le détachement avec les witches qui vont être à l'intérieur euh, bah Tout simplement pour avoir profité de la relance de tir, profiter de la cabale du cœur noir sur les, les lances des ténèbres. Parce qu'en en fait tu lances une lance des qui touche quasiment tout le temps vu qu'on la rerolle du... à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Alors mon deuxième détachement est un détachement euh, noir credo. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'il donne un malus de commandement à l'adversaire à 6 pas, donc il donne moins 1 en commandement à l'adversaire à 6 pas. Euh, très pratique pour les incubes qui ont cette euh, règle spéciale de faire taper l'adversaire en dernier, quand on lance 2 dés, il faut faire plus que le commandement adverse. Donc pouvoir débuffer le commandement adverse, bah, c'est assez pratique. C'est pour ça que dans ce détachement, on va retrouver donc en personnage euh, bah, le simple QG, euh, l'émoncule qui est le seul QG disponible euh, de, ce, de ce détachement. Cet émoncule aura un trait de Seigneur de guerre, le trait de Seigneur de guerre spécifique du, euh, du noir credo, qui lui permet de, d'enlever la possibilité une, une unité adverse d'être super OP ou de faire une action. C'est assez pratique. En hein. pareil, encore une fois, ça marche sur le commandement. Donc, tout synergise avec le fait de, de débuffer le commandement. On retrouvera aussi dans ce détachement une petite unité de Gorgon, donc qui, qui sont 8, sont 8. C'est une petite unité un petit peu plus tanky que la moyenne de l'aide d'armoire, puisqu'en restant à 6 pas de, de l'Emoncule, on a une endurance 5, on a une invue à 5, on a un finotem 5. Donc, globalement, c'est très résistant pour ce que pour ce, ce genre d'unité dans l'armée de Rukari, donc on aime bien en scoring. Et la troisième et dernière entrée de ce détachement, c'est à nouveau un ravageur. Alors pourquoi celui-là n'est pas en black art comme les autres C'est parce que c'est celui qui va amener les incubes. Donc encore une fois, on n'a pas besoin d'être dans le même détachement que les incubes, hein. Ça règle le générique des, euh, des transports et de euh, Il va servir à amener les incubes. Donc lui a ce fameux buff de moins 1 en commandement à 6 pas. Quand on, euh, du, euh, du Noir Credo, ainsi que les trophées macabres qui permettent de encore débuffer le commandement, donc donner moins 2 au commandement à un adversaire à 3 pas de ce véhicule-là. Alors, le but c'est d'avoir du coup sur ce véhicule un moins 3 en commandement pour l'adversaire, donc moins 1 avec le Noir Credo et moins 2 avec les euh, trophées macabres, pour permettre aux incubes d'utiliser efficacement leurs règles. Donc, bah, c'est vachement plus facile quand l'adversaire a moins 3 au commandement de faire plus que le commandement de l'adversaire avec 2D. Et donc, ça augmente la, le potentiel de létalité des incubes en forçant l'adversaire à taper en dernier, qui est une règle très forte euh, au corps à corps. Et en plus, donc 5 mandragores qui sont là pour euh, leur capacité d'infiltration et de redéploiement, parce qu'elles peuvent gratuitement s'infiltrer et à, en fin d'une phase de mouvement repartir dans les ombres pour revenir en frappe en profondeur plus tard. Donc, une petite unité de scoring très efficace pour seulement 75 points. Et donc, un troisième détachement en culte de la Discord, donc, avec une euh, succube pour euh, QG de ce détachement. Donc euh, Succube, personnage qui tape extrêmement fort aussi, même si même après le nerf de, de 20 points euh, assez récent, je pense que c'est toujours un must-have. Cette succube avec sa relique, le fouet triptyque, qui lui permet d'avoir trois attaques supplémentaires, un empoisonné à 2+, et une paire 3 une à un 2. Donc, euh, excellente relique. Et un trait de Seigneur de Guerre qui va lui permettre de recommencer toutes les attaques qui n'ont pas atteint l'étape « faire des dégâts ». donc Une succube bah, à 9 attaques qui tape extrêmement fort et qui va faire beaucoup de dégâts pour assez peu de points, parce qu'elle coûte que 60 points, un de Seigneur de Guerre et une Relique. Donc un bon monstre de corps à corps, un bon missile. Un personnage très efficace euh, qu'on voit régulièrement et qu'on retrouve régulièrement dans la liste, euh, liste de Rucari. Et donc 3 unités de Witch, donc 3 fois 10 Witch, 3 fois la même escouade avec à chaque fois un filet barbelé en pâleur qui va me permettre d'empêcher l'adversaire de désengager. Donc des unités qui se projettent très très vite, parce qu'elles ont la possibilité de sprinter et charger, donc, bah, comme tous les drucaries à partir du tour 2. Euh, elles ont un bon mouvement de base en sortant du véhicule, ça leur ajoute 3 pas de projection encore une fois. Et elles ont plus 1 à licence de charge et elles frappent toujours en premier. Donc très bonne unité de corps à corps. En plus un peu poison pour l'adversaire, parce que bah, c'est super OP et avec une 4 plus 1 V au corps à corps, ça peut tenir assez correctement. Euh, donc, des très bonnes unités de troupes euh, très efficaces. Donc, je vais jouer avec 11 points de commandement pour la simple et bonne raison que, en Rucari, les patrouilles sont gratuites à partir du moment où on joue que des patrouilles, ce qui me permet donc de jouer 3 patrouilles et de garder mes 12 points de commandement. Et j'en utilise un pour payer un trait de de guerre supplémentaire à mon hémoncule qui lui permettra d'empêcher l'adversaire d'être super OP et de faire une action. Alors aujourd'hui, je vais jouer Imperial Fist, c'est-à-dire que je vais ignorer les couverts et sur du 6 auto pour toucher avec les armes à bolt, je vais faire une touche auto supplémentaire, du coup on adore les bolters. Je vais avoir un, un seul détachement qui va être un bataillon, tout simplement. Pour commencer en QG, je vais avoir un capitaine en aéron Phobos qui sera mon seigneur de guerre. Il va avoir un premier trait de commandement qui va lui permettre de redéployer 3 unités Phobos, ce qui est plutôt pratique. Et pour un PC supplémentaire, je vais payer un autre tresseur de guerre mais qui va être que du supplément Imperial Fist, qui est main de d'or, qui va me faire gagner les trois points commandement supplémentaires. C'est toujours pratique en début de bataille et ça permet de rembourser les PC que j'ai utilisé avant. Deuxième choix QG, je vais avoir un lieutenant en armure Phobos. On reste dans la famille des Phobos, c'est toujours agréable. Suite à ça, je vais avoir trois choix trop. Ça va être les trois mêmes, Trois escouades d'infiltrateurs équipées des dispositifs de communication. En fait, ça permet tout simplement d'avoir euh, les effets de relance de mon capitaine et de mon lieutenant, mais partout sur la table. Alors pourquoi ce choix des infiltrateurs, c'est un petit peu boudant en ce moment par rapport aux incursors, parce que les incursors sont moins chers, c'est que je trouve qu'en un père le fils, les infiltrateurs sont très intéressants pour pousser l'effet, et leur bolter est vraiment magique parce que sur un 6, je fais une touche auto et une blessure auto. C'est tout bonus. Ensuite, on va attaquer directement les élites. Là, je vais avoir un apothicaire primaris qu'on connaît bien aussi, qui va être maître apothicaire pour un PC supplémentaire et qui va avoir une petite relique et qui permet d'avoir une sauvegarde à 2+, et une invulnérable à 5, qui est l'armure d'artificier. Avec cette amélioration, j'ai accès à un trait pour mon apothicaire qui me permet du coup de relever mes espèces Marines gratuitement, au lieu de coûter un PC. Et cet apothicaire, il va suivre une escouade de 5 Bladeguards, qui sont vraiment un peu mon coup de poing dans l'armée, qui vont arriver sur un objet, poser leurs fesses et plus bouger. Et ils vont être embarqués du coup dans un Impulsor. C'est vraiment ma force de frappe mobile, qui permet vraiment d'aller un petit peu partout sur le champ de bataille. Du coup il sera embarqués dans un impulsor avec une petite amélioration qui est le dôme bouclier pour avoir une sauvegarde invulnérable à 5+, hein, c'est un véhicule qui est invulnérable, c'est cool. Euh, ce qui termine du coup mon escouade de blade guard. Suite à ça je vais avoir euh, deux Dreadnought Redemptor, qui sont équipés en full ratata, c'est à dire le canon gatling, la petite gatling, la nacelle lance-roquette. Pareil c'est du Dreadnought, ça, en, ça encaisse, la diminution de 1 des dégâts c'est toujours cool. C'est vraiment je pense un, un bon fer de lance aussi contre l'adversaire. Ça clôture mes élites. Je passe aux attaques rapides qui vont être bah, très rapides, justement. Je vais juste avoir deux escouades de trois Inceptors équipés en full bolter parce que je suis un péril fist. Du coup, le bolter, j'adore. Et ensuite, pour mes choix soutien, je vais avoir deux escouades d'Eradicator. Pareil, on ne les présente plus. Avec l'oblitération totale, c'est vraiment une unité qui est là pour détruire un véhicule ou une grosse créature ou de l'infanterie d'élite. Hein, ça peut marcher aussi. Et pour finir dans ma liste, j'ai un werewield. La version basique pour un petit peu avoir du tir en ligne de vue, aller chercher des cordons chez l'adversaire ou empêcher un objectif. Voilà. Du coup, pour ce début de partie, je vais commencer avec 12 PC de mon bataillon. J'en dépense un pour avoir un trait de seigneur de guerre supplémentaire sur mon capitaine. Un autre pour avoir un autre trait supplémentaire sur mon apothicaire. Du coup, je commence à 10 PC. Mais grâce à mon trait de seigneur de guerre supplémentaire qui est main je vais commencer la partie avec encore D3 PC supplémentaires. Du coup, ça en fait 10 plus D3. Alors pour les objectifs secondaires, mon premier choix sera Retrieve the Nashmun Data. Donc c'est la nouvelle version des données Octarius euh, qui fonctionne à peu près comme avant globalement. Sauf que maintenant, il y a un G à faire. Donc ce g là, on va lancer un dé. Si on fait autant ou plus que le nombre de figurines de l'escouade, euh, on réussit à faire l'action, sinon elle est ratée. Et on a plus le sens si l'unité a le mot de clé trompe. Moi bah je vais prendre exactement le même, il va très bien expliqué, ça m'arrange. <rire> Alors moi bon, mon deuxième objectif, ça sera un objectif de recarisme, si tu ne peux pas prendre le même, euh, c'est un objectif qui fait que je marquerai deux points de victoire par carte de table dans lequel l'adversaire n'est pas, et ce à partir du deuxième rang de bataille. Ben sur ce, moi, je vais prendre l'objectif secondaire de mon armée, serment de l'instant, où je vais gagner 2 points de victoire si j'ai unité entièrement à 6 pas du centre de table. Je vais gagner aussi un point de victoire si lors du tour, j'ai tué un véhicule, un monstre ou un personnage. Et je vais encore gagner un point de victoire si je n'ai pas raté de test de morale ou battu en retraite pendant ce tour. Et donc, euh, moi, mon dernier objectif secondaire, ça sera tout The Last. Donc, euh, ça sera avoir euh, mes trois unités, trois unités que je choisis parmi les plus chères de mon armée, qui devront survivre jusqu'à la fin de la partie. Donc, ces trois unités seront mes deux ravageurs et de razards. Et du coup, moi, pour mon dernier objectif secondaire, je vais prendre Abattez-le, c'est avec la nouvelle version qui est entre 10 et 14 points de vie, je vais gagner deux points de victoire pour chaque véhicule détruit. Et vu que je suis un impérialiste, ben, j'adore détruire des véhicules. Donc, avant ce début de cette partie, nous allons jouer donc le scénario, euh, sécuriser les artefacts perdus, donc scénario du nouveau Chapter Approved. prod. Euh, ce scénario nous invite à déplacer quatre objectifs à, en pré-game. Donc, pour déplacer ces objectifs-là, on va avoir deux objectifs qu'on appellera les objectifs A et deux objectifs qu'on appellera les objectifs B. L'attaquant devra tout d'abord déplacer un objectif A de 6 pouces. Le défenseur devra ensuite déplacer un objectif A et un objectif B deux 6 pouces aussi, et du coup l'attaquant déplacera le quatrième et dernier objectif en dernier. On va tout de suite faire un pour savoir qui est attaquant et qui est défenseur. Allez c'est parti Ah bah on commence bien, on va recommencer. <rire> Hop, bah du coup je suis attaquant. Alors vu que je suis attaquant, je vais choisir ce côté de la table, il me va très bien, et je vais commencer par bouger cet objectif ici, que je vais ramener un peu plus en dehors du champ de bataille, pour le forcer à gérer un peu plus. Du coup, moi je vais en profiter pour déplacer les deux objectifs qui sont dans les zones de déploiement. Je vais déplacer celui de sa zone de déploiement pour essayer de le sortir un peu de son couvert, pour qu'il ne puisse pas rester planqué tout en tenant son objectif. Et déplacer celui-là, bah, juste pour ne pas qu'il puisse faire la même chose en fait, et le laisser à peu près derrière un couvert, et pas qu'il puisse m'en empêcher. Et du coup, c'est à moi de déplacer le dernier objectif qui sera bah, celui-là. Bah, je vais faire la même technique que là-bas, je vais le rapprocher du bord de table. Du coup, voilà comment on a déplacé les objectifs. Alors du coup, on a terminé la phase de déploiement, on va rappeler un petit peu comment les primaires ont évolué. Maintenant, au lieu de marquer 5 points de victoire par objectif primaire, on va en marquer que 4. Et il y a un petit objectif secondaire dans le primaire, on peut dire. J'ai choisi un objectif discrètement, mon adversaire aussi. Je vais le révéler. J'avais choisi celui-là. Du coup, pour marquer ces 3 points de victoire supplémentaires, il devra contrôler celui-ci. Et donc, moi, mon adversaire devra contrôler celui-là à la fin de son tour, ces 3 points. Pour expliquer un petit peu, mon déploiement, ça va être très simple. Au début, j'ai mis mes trois escouades d'infiltrator, plus pour l'embêter. Vous avez vu qu'avec mon trésor de guerre, je peux redéployer trois unités Phobos, je vais me faire plaisir, je l'ai un petit peu empêché. Ça fait un petit peu des pauses aussi, on va dire, fantômes, parce qu'elles vont rebouger. Ensuite, on a mis un petit papa note juste là. Parce que ça me permettait un petit peu, soit de contourner, faire un angle de tir ici, de le protéger un petit peu avec le bloquant. Mon petit Wearwell ici, avec la portée 72 pouces, je peux avoir toute la table, je fais pause. Et là, il y a ma grosse force de frappe où il y a mes deux QG, mes deux escouades Eradicator, mon deuxième papa Dregnot et mon Impulsor avec toute la troupe embarquée de Bladeguard et l'Apothicaire. Je termine. Alors, de mon côté, ben, comme j'ai pas pu prendre le, le centre de table rapidement avec les Mandrakes, puisque mon adversaire s'est déployé en premier, je les ai déployés dans un petit coin là-bas pour les planquer et pouvoir profiter de leur capacité à se redéployer plus tard dans la partie. Donc le, le seul objectif, c'est qu'il y ait une survie au 1 si jamais j'ai pas le 1, pour pouvoir aller ailleurs. Ensuite, j'ai fait principalement un espèce de parking ici avec mes quatre unités de corps à corps dans leur transport. Derrière, on a de manière le plus cachée possible les ravageurs qui vont pouvoir sortir et tirer parce qu'ils ont cette capacité de bouler quand même assez vite et d'avoir une bonne portée. Donc euh, ils vont rester dans leur parking le temps de, de trouver des cibles adaptées. Ensuite, j'ai ma petite unité de Gorgon avec leur chef. Euh, Planqué dans leur coin globalement pour essayer de, de sortir sur un objectif à un moment ou un autre, faire une euh, une donatarius ou ces, ces choses-là. Et j'ai ici aussi, donc j'ai mes, mes 30 petits points de Gary Kabalit qui sont partis totalement à l'opposé sur un autre quart de table pour ben, éventuellement avec eux aussi faire une action euh, le plus rapidement possible. Ils sont là pour mourir, s'ils peuvent faire une action avant de mourir, c'est parfait. Du coup, avant le début de la bataille, je vais pouvoir redéployer mes trois unités Phobos. Et je vais faire au passage aussi mes 3 points de commandement que j'ai gagné grâce à mon traitement de guerre. Oh, il sera 3 PC supplémentaires. Alors du coup, j'ai fini ma phase de redéploiement. Bon, j'ai viré tous mes infiltrateurs ici, qui étaient surtout pour embêter Baptiste. J'ai une escouade qui est arrivée ici pour prendre un petit peu l'objet le taquiner, l'embêter. Et vu que son objet secondaire sera ici pour le scénario, là j'ai vraiment maximisé plus de force pour le repousser et garder l'objet. Hop, maintenant j'ai l'initiative Allez. Ah, et c'est pour toi! C'est moi qui l'ai! Alors, pour ma phase de commandement, je vais pas avoir grand chose à part gagner un PC surtout parce que j'ai pas d'aptitude, j'ai pas de chaplain, ça va être très rapide, juste le point de commandement gagné et on enchaîne sur la phase de mouvement. Alors, pour ma première phase de mouvement, je me suis un petit peu écranté ici pour faire un premier, une première escouade de Space Marine pour protéger un peu le bloqué s'il veut me dire on me chercher le corps à corps. Le Drag -note, a pu aller juste là avoir une petite ligne de vue sur l'unité ennemie qui est juste là. Les autres infiltrateurs, pareil, se sont écrantés pour faire vraiment une grosse bulle d'interdiction pour se préparer au prochain tour. Euh, mon château, il n'a pas trop bougé parce que si je sortais de la ruine, ben, je ne voyais rien du tout. Et au prochain tour, je me serais fait asmaté, se du coup, aucun intérêt à sortir. Le whirlwind n'a pas bougé. Et là, le dragnote et l'impulseur ont fait tous les dinges un jet sprint pour pouvoir avancer et prendre position. Ce qui clôture, du coup, ma phase de mouvement. Alors, début de la phase de tir, mon Wear Wield, c'est tous ses missiles sur cette unité qui est tout là-bas. Parce que même si je ne les sors pas au tir, ce n'est pas très grave, ça l'embêtera pour faire ses brouilleurs sur ce quart de table. Alors, c'est 2 des 6 tirs. 10, c'est pas mal. Alors, c'est 10 tirs sur du 3 plus. Hop. C'est de la force 6, c'est de l'endurance 3, ça sera sur du 2 plus. Et du coup ça nous fait 5 sauvegardes APA-1 il couvert parce que je suis un perrultiste. Donc APA-1 ça fait de la sauvegarde à 5. Là, on va les faire casser parce que dans les conventions sur le décor c'est cassé. Ça fait donc 4 morts. Alors maintenant on passe à la phase de tir du dreadnought. Je vais commencer par sa nacelle Lance roquette vu qu'elle est euh, déflagration D3. Je vais tirer sur son unité qui est juste là. Je vais faire 3 tirs minimum. C'est sur du 3. Un raté. C'est de la Force 7 pour Endurance. 5. 5, ça va être du coup sur du 3. Il a deux sauvegardes à PA-1. Et vu que je suis en dévastateur, PA-2. C'est de l'invulnérable à 6. Et c'est du dégât 1 Dégât 2. Dégât 2. 2. Donc 2 philopales à 5. Et il y aura un mort. Ensuite, je vais passer à la petite Gatling, qui est lourde 8. Tac, 8 tirs sur du 3. Tac, tac, tac. Ensuite force 5, toujours endurant en 5, sur du 4, Hop, et ça fait 2 sauvegardes de mieux à ah, PA-1, du coup PA-2, toujours de la vie à 6, c'est toujours dégâts, toujours dégâts, et 2 morts, Hop. et pour finir sa phase de tir, vu que les 12 tirs de canon Gatling lourd, 12 tirs sur du 3, Hop. cette fois par contre c'est de la force 6, du coup c'est sur du 3. Ah. et ça t'en fait du coup 4 sauvegardes à PA-1, du coup PA-2 pour dégâts 1. Le 5, pardon. Ouh, joli. Et un mort. Et voilà, ce sera tout pour ma phase de tir, vu que Baptiste était eu. très caché, j'avais pas beaucoup de lignes de vue. j'ai gratté 2-3 trucs à côté, ça me va très bien pour l'instant. Donc j'ai un test de morale ici à moins 4, puisque j'ai eu 4 morts. Il s'avère que j'ai commandement 8 de base, mais avec la câble du cœur noir, ils ont plus 1 en commandement, donc un commandement 9. Ça survit. Et ici, à commandement 8, pareil aussi, ils ont eu, ils ont eu 4 morts. Et bien, il ne se passe rien. Tout va bien. Hop, du coup, ça clôture la fin de mon tour. Alors, j'ai déployé les brouilleurs avec cette unité. J'ai oublié de le dire à la phase de mouvement, mais c'est pour clôturer le tour. Et du coup, à la fin de mon tour, je vais gagner 3 points de victoire grâce à cet objectif ici. C'est la particularité de ce scénario. Donc début de mon premier tour, phase de commandement, je gagne un point de commandement, donc je vais passer à 12. Euh, c'est tout ce que j'ai à faire en phase de commandement, je n'ai rien d'autre euh, pour l'instant. Euh, globalement, je vais essayer rapidement d'aller gratter l'objectif ici parce qu'il va me rapporter trois points de victoire avec ce petit bonhomme là. On va essayer de sortir ça avec quelques tirs, mais on va rester plus ou moins prudent parce que mon armée va fonctionner surtout à partir du tour 2 et 3 avec la règle spécifique des euh, Drockari qui est la puissance vient de la souffrance. À partir du tour 2, je vais pouvoir sprinter et charger. Donc euh, pour l'instant on va surtout temporiser et juste essayer d'aller marquer quelques points de victoire ici et on va faire euh, une euh, donnée d'Octarius quelque part. Euh, je ne sais pas encore trop trop décider où mais probablement avec lui je vais être essayer, ça va être difficile et sinon je vais la faire là-bas, il euh, faut que je réfléchisse à ça encore. Donc sur ma phase de mouvement, mon cabalite qui était ici a sprinter pour arriver à mettre un pied sur l'objectif. J'ai sorti mes deux ravageurs pour avoir un, un objectif de sortir cette unité-là pour pouvoir essayer de tenir l'objectif avec ce petit cabaliste parce qu'il est super OP moi aussi donc faut que j'en tue... Euh, bah faut que je les tue tous globalement. Ça risque de pas être forcément si facile mais on va essayer. Euh, deuxième chose que j'ai fait, j'avais mes Mandraks qui étaient là-bas que j'ai renvoyés dans les ombres, donc ils reviendront en FEP fait un peu plus tard. J'ai décalé mon pack de, de Mandraks pour pouvoir les rentrer un tout petit peu, pour qu'ils soient à plus de 6 pas du bord de table et pouvoir faire avec eux l'action des données d'Octarius, enfin les nouvelles données d'Octarius que je vais faire maintenant, parce qu'il faut faire un G puisque maintenant il faut faire un G qui soit égal ou, euh, ou inférieur au nombre de figurines et avec plus 1 si c'est un choix de troupes il s'avère que là c'est un choix de troupes, mais ils sont que 4 donc vu qu'ils sont que 4, bah, si je fais un 6 c'est raté c'est réussi, donc j'aurai les données d'Octarius pour ce tour donc pour ma phase de tir, ce raider là va tirer dans l'unité ici et du coup, je vais déclarer tout de suite que je vais claquer deux stratagèmes. Le premier, ça va être écran de fumée, pour qu'il ait un moins 1 à la touche. Et le deuxième, ça va être transhumé, pour qu'il puisse me blesser que sur du 4, 5 ou 6. Parce que sur un coup de bol, l'unité survit et ça va vraiment l'embêter. Du coup, c'est tout bonus, et il me restera 12 PC à la fin. Donc, premier ravageur, il va toucher sur du 4+. Alors, en cabole du cœur, de droit droit, une relance gratuite pour toucher. Donc j'ai deux touches. Je suis force 8, mais il a utilisé une, euh, une transhumane, donc je ne le que sur du 4+. Eh bien, il n'y en aura pas, il m'embête, parce qu'il est vilain. Et le deuxième ravageur va tirer au même endroit. J'aurai le droit à une relance, c'est raté. Et encore du 4 plus. Il y en aura une, donc ça sera une sauvegarde à moins 4 pour des 3 plus 3 dégâts. Du coup, tout simplement, pas de sauvegarde, à mort et voilà qui va conclure ma phase de tir. Donc, à la fin de mon tour 1, je marque malheureusement pas de points, puisque ici, je n'ai pas réussi à sortir ces 5 Marines. Donc, je ne tiens pas l'objectif. Euh, par contre, j'ai réussi, du coup, mon, ma première, mon premier tour des données Octarius. Et voilà, pour conclure ce tour. Et du coup, fin du round, pour mon serment de l'instant, ben, j'ai ni tué un véhicule ou un personnage, j'ai personne à six centre sur le table. J'ai juste gagné un point de victoire, parce que j'ai pas de le test de morale, ou battu en retraite. Alors, début de mon deuxième round, bah déjà je vais passer en doctrine tactique, tout simplement parce que je suis Space Marine. Euh, phase de commandement, je vais gagner un PC, ce qui va me faire repasser du coup à 13. Et je vais claquer tout de suite un PC pour faire sagesse des anciens sur ce drag -note juste là, pour la relance des 1 à la touche. Et à la phase de commandement, je gagne 12 points de victoire parce que je contrôle un objet au plus, deux objets au plus, et plus que mon adversaire. Alors, fin de ma phase de mouvement, cette unité de Marines a continué d'avancer, toujours pour écranter, bloquer les charges, vraiment faire un cordon. Le note où j'ai passé la sagesse des anciens, a une bonne ligne de mire sur les véhicules adverses, du coup je vais pouvoir bien me faire plaisir. Eux, n'ont pas bougé, parce qu'ils ont toujours l'objectif, ils sont tranquilles. Pareil, mon château n'a pas bougé, ben, simplement j'ai pas de ligne de vue, Ils est toujours planqué, ça, ça sert à rien de sortir à découvert. Les Marines, juste là, sont mis à plus de 6 pas pour faire les données. Et ce petit Dregnode va pouvoir s'amuser pour finir le dernier gars et l'unité là-bas. Et euh, pour finir, l'impulsor qui est arrivé juste ici pour, pareil, faire mon serment de l'instant. Les troupes n'ont pas débarqué, ils sont au chaud. Fin de phase de mouvement. Les données d'Octarius avec eux. Ils ont eu une perte, du coup, sur un 6, ça ne marchera pas. C'est parfait. Et il y a juste cette petite unité de Inceptor qui est venue juste en faible, là, pareil, pour mitrailler un ravageur. Début de phase de tir, le Dreadnought qui a eu le stratagème sagesse des anciens pour lancer les 1 à la touche va tout tirer dans ce véhicule là. Je commence par les tirs de nacelle lance-roquettes, c'est des 3 tirs, ce sera 2, ça touche sur du 3, hop, je pourrais lancer le 1, 2 qui touche, ça va être sur du 3 pour blesser, c'est de la force 7, hop, et ça fera une sauvegarde à PA-1 pour 2 dégâts. Donc invulnérable à 5, il prendra 2 dégâts. Hop, ensuite on enchaîne sur la petite ratata qui va être force 5, c'est sur du 3 relance D1. force 5, endurance Six. 6, c'est sur du 5, 6. Oh, ça fait 3 sauvegardes de mieux hop à moins 1. 3 en à 5. Et bien, 3 pendies. Et on va finir par la lourde 12. Ça va être sur du 3. Il relançable. Et cette fois, c'est de la force 6. Du coup, ça va être sur du 4 ou plus. Hop. Et ça nous fait, du coup, 6. 8 sauvegardes APA-1. Et donc 8 invulnérables à 5 encore. Eh bien, il perd 6 points de vie. Il en avait plus que 6. Il décède. Parce qu'il explose. Et il n'explose pas. On a vu le 6 donc le débarquement d'urgence sur deux As, il y a des morts. Il y aura donc deux mortes et j'en ai neuf qui débarquent. Donc voilà ce que ça donne sur après le débarquement d'urgence. Euh, on reste derrière le décor pour être hors ligne de vue des tirs derrière. Puis éventuellement pouvoir charger sur le tour d'eux. Ensuite on va passer à l'impulsor qui est en milieu de table. Il va faire ses tirs de combi bolter directement dans les squads là-bas. où Ils sont plus que quatre. C'est quatre tirs mais c'est toujours gratuit. Alors ça va être euh, sur du 3. Alors j'en loupe un, ah, mais je suis un du coup j'ai 3 touches auto supplémentaires, et ça c'est beau. C'est de la force 4, en, 5, en sur 5, sur du 5-6. Ça fait 2 sauvegardes à perdre moins 1. Donc 2 invulnérables à 6, une tankée, et un phenopane à 5. Et donc, un mort. Ce sera tout pour l'impulsor. Maintenant je vais passer directement au dragnote. Il va mettre sa grosse gatling sur ce ravageur-là, et toutes les petites armes sur celui-là, parce que tout simplement, ben, j'ai pas la portée pour atteindre le ravageur. Et donc moi, en réaction, je vais utiliser un point de commandement pour mettre moins un pour toucher sur ce ravageur. Pas de soucis. Alors, je commence par les tirs de combi-bolter sur le petit bonhomme. Ah, il est mouru, mais pas de temps que ça, il est mouru que trois fois hein. Ensuite, les autres armes sont perdues dans le petit bonhomme, c'est tout ce qui était apporté. On va faire la lourde 12 sur le ravageur. Donc 1-1 un un pour toucher. 1-1 un un pour toucher, pas de soucis. Alors, je vais toucher seulement sur du 4. Hop, c'est de la force 6, endurance 6. Endurance 6. C'est sur du 4. Et ça en fait 2, à AP-1. Et toujours l'invulnérable à 5. Eh bien, rien du tout. Euh, ensuite, on va passer à cet escouade Inceptor qui va paraître tout mitraillé dans bah, le deuxième ravageur pour éviter le malus de moins 1. ça sera plus intéressant. Tu as combien de PV déjà, Baptiste, dessus J'en ai 11. Alors là, on va claquer du PC. Je vais claquer un stratagème spécial impérial fist pour deux PC. Je vais avoir plus un pour blesser un véhicule avec mes armes de tir. Donc je passe à 10. Et moi en réaction de ce stratagème, je vais utiliser le stratagème de la cabale du cœur noir utilisable une seule fois par partie mais gratuitement pour 0 PC, qui s'appelle l'agent de vect, et qui va faire en sorte que la prochaine fois qu'il voudra utiliser ce stratagème, il coûtera un point de commandement supplémentaire, et ça pour toutes les fois il voudra le réutiliser. Et du coup j'ai claqué un deuxième PC, on va être bon, il faut tout tenter pour deux PC, pareil, un stratagème spécial à périphiste, mais 6 pour toucher, au lieu de faire une touche supplémentaire, vont en faire deux de plus. Hop, et du coup ça me met à 8. Hop, ça nous fait 18 tirs sur du 3. Non, ça ne touche pas, ça ne touche pas, mais il y a du coup 1, 2, 3, 4, 6. Ce qui va nous faire du coup 8, euh, 8 touches auto supplémentaires. C'est de la force 5 sur de l'endurance 6, ça serait normalement sur du 5+, plus, mais vu que j'ai plus un pour blesser, blesser grâce à mon stratagème, c'est sur du 4. Hop, ça en fait 3. Et ça en fait 14 à paire moins 2. C'est pa moins 1 de base, je suis en doctrine tactique du coup. R-2. Et du coup, on passe directement sur la vulnérable à 5. 4, 6, 8. Et 10 points de vie. Il survit à 1 PV. Du coup, c'est un peu dommage de le laisser à 1 PV. Du coup, je vais claquer 2 points de commandement encore. Ça me refait passer à 6. Tac. Pour pouvoir tirer avec cette unité sans échouer une action y en a 3 qui sont à portée du ravageur, du coup ça fait 3 tirs. tire à travers la forêt, du coup ça sera sur du 4. Je lance le cassé. 3 qui touchent. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5-6. Et on a une APA-1. c'est le moment critique de la petite invue à 5. plus et On va prendre un point de commandement pour essayer de la relancer. Et ah, bien joué, bien joué. Bien joué. ça, c'est cool. Alors c'était escouade infiltrator a fait quelques tirs qui a enlevé un PV à un véhicule, c'est toujours pris, on a gratiné la peinture. Et dernier tir, le Werewheel, qui va tenter de finir le ravageur à un PV, ça m'arrangerait. De six tirs, ça en fait 8, c'est sur du 3, c'est de la force 6, de l'endurance 6, c'est sur du 4, hop, et ça fait quatre sauvegardes, pas de PA. Donc comme il n'y a pas de PA, pour une fois, c'est de la sauvegarde à 4+, plus. et il explose, enfin il explose, il meurt. Est-ce qu'il explose justement Et non, il n'explosera pas. Alors suite à la phase de tir, il n'y aura pas de phase de charge, pas de phase de corps à corps, pas de phase de morale non plus, du coup on va compter directement avec points. points Je vais gagner 3 points parce que j'ai sécurisé mon objectif. Je vais gagner 4 points pour abattre-le parce que j'ai détruit les deux véhicules qui étaient juste là. Et pour l'instant, pour mon serment de l'instant, je suis bien parti sur les 4 points à voir ce que fait mon adversaire. Et du coup, je marque aussi les données ici qui sont marquées pour une deuxième fois. Ça va me faire marquer 4 points de victoire. Ça clôture mon tour. Donc début de mon deuxième tour. Au début de ce deuxième tour, je gagne un point de commandement. donc Je passe à 11. Et comme je tiens un seul objectif ici, eh bien je vais marquer 4 points de victoire au primaire. Et ça sera tout pour ce début de tour. Alors, pour cette phase de mouvement, j'ai eu beaucoup de débarquements, il s'est passé beaucoup de choses. Donc La première chose, c'est l'unité qui a débarqué d'urgence ici, s'est déplacée avec un tout petit sprint, mais bon, pour aller engager au corps à corps ici. Ensuite, unité qui était dans ce véhicule-là, a débarqué, et est venue ici, pour aller globalement se loquer au corps à corps contre ça. Elles ne le détruiront pas, mais elles l'empêcheront de rester, et comme je suis super OP, bah, c'est moi qui prendrai l'objectif, et on essaiera de l'empêcher de partir. Donc c'est juste euh, juste pour la gratter, quoi, globalement. Euh, leur transport s'est déplacé un petit peu pour avoir une ligne de vue sur ces messieurs ici, que j'aimerais beaucoup nettoyer. Le ravageur qui était là a avancé un petit peu aussi pour avoir la ligne de vue à la fois sur ces messieurs et sur lui en fonction de ce qu'on qu peut faire dans, la, dans le reste de la partie. Les witches qui sont arrivés ici ainsi que leur succube qui est juste en dessous, qui sont arrivés jusqu'ici, ont toutes les deux débarqué et leur véhicule est arrivé là et on toutes les deux fait un sprint, la succube la a dû reprendre un petit, un petit point de commandement pour lancer le sprint, mais les deux ont fait des 6, donc c'est plutôt content. Là, plutôt, plutôt, très content et très agréablement surpris par ces sprints, donc pareil, le véhicule est venu ici pour pouvoir avoir une vue à la fois ici et à la fois ici, pour qu'on puisse s'adapter un petit peu. Les incubes ont débarqué pour pouvoir aller se planquer un petit peu, euh, pour rester planqué et surtout pour me permettre de libérer la lance des la ténèbres ici pour qu'elle puisse elle aussi tirer là, et j'aurais un pack d'un cube ici qui fera les données d'Octarius, qui s'appelle plus Donner d'Octarius, mais euh, voilà. Euh, globalement, voilà pour tous mes débarquements. Et ensuite, j'ai eu une unité de fléau qui a frappé, qui a frappé en profondeur ici. L'objectif de cette unité de fléau, qui a globalement 4 fuseurs à dégâts des 6 plus 2, c'est essayer de détruire ça. Pourquoi est-ce que je veux faire ça Parce que j'aimerais nettoyer tout ce côté-là de la table. Comme ça, je le vis sors de ce quart de table-là et je mets deux points supplémentaires sur ce quart de table, tout en venant récupérer l'objectif, qui est mon objectif prioritaire. Donc le premier raider ici va tirer dans cette unité là, il est pile-poil à la 36, non, ben, il les voit, il n'y a pas de souci. Il le rate, mais il est cabal du... Ah non, celui-là, il n'est pas cabal du cœur noir, celui-là, c'est le... le black card, donc il n'a pas droit. Lui, même cible, sauf que lui, il aura droit à sa relance. Eh bien, il en aura besoin. Bon, pas envie. Lui, même cible ici, lui, il touche. C'est de la force 8, tu as endurance 5 de mémoire, oui. Donc ça sera du 3+, ça blesse pas, parce que pourquoi pas. Donc du coup, le ravageur ici va tirer là-dedans, il a droit une relance, que je vois pas, ça touche tout. Du 3+, euh, je vais prendre un point de commandement pour relancer celui-là, parce que j'aimerais bien les sortir. C'est bon, donc ça fait donc 3 morts puisque c'est de la moins 4 dégâts des 3 plus 3. Ah, ils sont tous morts. Ensuite, deuxième opération de cette phase de tir, les 4 fléaux ici vont tirer sur le dreadnought. Et le sergent va rien faire du tout parce qu'il n'a pas envie de faire de la merde. Donc, les 4 fléaux, c des, ce sont des lances de feu, donc c'est des armes d'assaut, le fait d'avoir fait P ne change rien. Ils vont tirer ici sur du 3 ça fait donc 3 touches. C'est de la force et du 8 pour de l'endurance. 7. Donc c'est du 3. plus. Alors ça s'est raté, ça s'est raté, ça s'est raté, ça s'est cassé. Et donc ça en fera une. APA moins 4. Je vais pas sauver d'armure. Pour des 6 dégâts, plus ouais. 2, mais moins 1 parce que tu as un dreadnought. Donc 4 dégâts, moins 1, 3 dégâts. 3 dégâts, il lui reste 10 PV normalement. Et nous n'aurons pas réussi à coucher le Dreadnought. J'espérais mettre un peu moins de tirs de l'endénière ici, mais bon, c'est déjà pas mal. Et voilà qui sera tout pour ma phase de tir. Alors, phase de charge, je vais commencer par l'unité de Witch ici qui va charger les squads là. Ça fera 4, plus 1, 5, parce qu'ils ont plus 1, parce que l'adversaire n'est pas engagé. Est-ce qu'il y a 5 pouces On y est. C'est un oui. Il ne fallait pas beaucoup plus, mais c'est un oui. Ça d'ailleurs. Oui, ça fait 6 d'ailleurs. On y est encore plus. Voilà. Ensuite, cette escouade ici va charger ce véhicule. Bon, c'est un 12 plus un 13. On n'avait pas besoin de faire autant, mais on est content. Et cette escouade ici va charger ici. Là, je m'autorise un tir de contrecharge pour un PC. Eh bien, vas-y. Alors, ça nous fait 10 tirs de contrecharge. Ça va être seulement sur du 6. Alors, j'ai pas de 1 à l'as. Alors du coup... Ça va faire 3 touches, mais vu que c'est des carabines spéciales, ça fait 3 blessures et je suis un perle-fils, du coup 3 touches auto supplémentaires aussi. Force 4, endurance 3 sur du 3. Hop, et du coup, au total, ça fait 6 sauvegardes à APR-1. Il est désagréable, monsieur. Donc, les 6 sauvegardes, on n'est pas encore encore à, à corps, donc on a juste une ingénérale à 6. Ça pique 6 morts. C'est un tir de contre-charge bien mérité. Euh, avec beaucoup de 6. <rire> Je suis Très bon tir de contre-charge, hypique. Et j'aurai deux autres petites charges encore, donc la succube qui va charger ici, c'est pas si pique ça. Qui va largement. Et les mandragores ici qui vont aussi charger l'unité là-bas, qui, qui sera déjà engagée du coup euh, par, les, euh, par les Witch. Et qui va aussi largement. Alors les Serras ici ont chargé, on en met assez peu au contact pour pas trop avoir besoin de s'exposer pour ce qui va pouvoir sortir au... après parce que de toute façon la succube qui est arrivée au contact va réussir à la découper toute seule comme une grande elle aura pas vraiment besoin de l'aide des Serras, les Serras sont juste là pour apporter le super OP sur l'objectif donc on avance, on se planque un petit peu tranquillement ici on est là pour bloquer ce véhicule parce que ce véhicule n'a plus vol contrairement à la V8 donc il va avoir beaucoup de mal à partir et bon, au corps à corps, je lui ferai pas forcément spécialement de dégâts, mais j'en ai pas spécialement envie, donc ça me va très bien, on va rester là, on va être au chaud, on va tenir cet objectif et on va l'embêter. Et ensuite, le corps à corps ici, donc j'ai ma petite unité de 3 cerastes parce qu'elles ont pris très très cher en contre-charge, et à côté d'elles, j'ai une petite unité de 3 mandragores qui est aussi venue se graber gentiment, pour essayer d'empêcher l'adversaire de deux engager en fonction de si je survie au corps à corps. Voilà, on va se retrouver après avoir tapé, ou en tapant. Donc comme prévu, la succube a tapé ici, les a tués gentiment sans avoir besoin d'utiliser son traiteur de guerre pour retaper encore et enfin, refaire des blessures, donc c'était large. Ici, on a fait 4 PV au véhicule, on lui a tranquillement un petit peu de point de vie. Et puis là-bas, on va attaquer directement avec les Seras qui vont taper dans les Marines. Donc les deux Seras basiques bon chef, ça fait quand même 11 attaques, qui vont toucher à 3 elles ont Force 3 pour Endurance 4, ça va baisser sur du 5-6, en sachant que sur du 6, il y aura une paix améliorée de 1. Donc il y a 2 sauvegardes à moins 2 et une sauvegarde à moins 1 pour 1 dégât. La première sauvegarde, du coup, à moins 1 dégât, c'est ça À moins 1 dégât, ouais. Moins 1 dégât, non, ça fera 1 PV. Deux. Et après, à moins 2 dégâts. Une seule deux, deux, deux. Deux, pardon. Ah bah, c'est loupé aussi. Donc 3 points de vie et l'arme SP qui va taper aussi. Donc si elle tape à ah, force 4, PA-2, dégâts 2. Eh bien ça fait rien. C'est raté. Donc est-ce que tu souhaites intercepter ce sur ce corps à corps pour taper contre les gorgones euh, Non, je vais retirer mes pertes directement. Tac, tac. Et donc les Mandrakes qui vont faire leur petit piling par ici. Pour aller taper, ils ont deux attaques chacun. Le chef en a une petite troisième. Ça touche sur du 3. C'est l'empoisonné à 4, donc ça blesse sur du 4. Et ben, y a rien. à toi de riposter. Ah, je peux attendre à pire. Et moi aussi. Alors, le piling. Donc. Voilà. Tout qui sera, je pense. Ça en fait 4, donc le sergent. Euh, je vais tout mettre dans les mandragores c'est endurance 5. Je vais en mettre deux dans les serastes et deux dans les Mondragors. Okay. Et en voyant, le sergent sera sur les mandragores. Okay. Alors, les deux soldats classiques dans les serastes et sur du 3, je peux en lancer les 1 grâce à mon dispositif de communication. Hop, hop, c'est de la force 4, endurance 3, sur du 3. Je peux relancer les 1 grâce à mon dispositif de communication, Hop. 3 sauvegardes, pas de PA. Donc, 3 invulnérables à 4 puisqu'on est au corps à corps, j'en perds une. Et ensuite, les deux autres dont le sergent, sur les monagors, sur du 3, qui ne touche pas, ça va être sur du 5-6 par contre, Environ 5 nest pas 5, quoi. Je peux relancer le 1, ça en fait 2, pas de PA. Donc invulnérable à 6, c'est cassé, dommage. Donc c'est raté, et 2 finopé à 5. C'est encore cassé. Pourquoi c'est cassé que sur des 6 Et ça fait deux morts. Du coup, on enlève une Séraste et deux mandriques. Donc, phase de morale, moi, je vais utiliser directement deux points de commandement pour faire tenir mes Séraste ici. Donc, je passerai à 7 points de commandement. Et ensuite, j'ai eu deux pertes dans les gorgones, mais comme ils ont commandement 8, il se passera. Alors, fin de mon tour 2, du coup, je contrôle mon objectif prioritaire ici. Donc, je mettrai trois points de victoire au primaire. Ensuite, euh, il y a un seul quart de table où il n'est pas, puisque je n'ai pas réussi à sortir le dreadnought ici. Donc, je mettrai deux points sur l'objectif de euh, je n'ai pas réussi à donner de, de Tarius, donc rien sur ce tour-là. Et, euh, sur le To The Last, donc il me reste deux unités, Drazar et Soravageur. Donc, pour l'instant, il me reste 10 points possibles là-dessus. Et personnellement, pour mon serment de l'instant, ben, j'ai aussi à tenir partout, ce qui est parfait. Du coup, j'ai gagné quatre points parce que je n'ai pas battu en retraite ni raté tes test de morale. Un point parce que j'ai détruit un véhicule ou un personnage. Et deux points parce que du coup, j'ai mon impulsor qui est au centre de table. c'est tout pour moi. Alors, début de mon tour 3, je vais décider de rester en doctrine tactique. Pour l'instant, je ne vais pas encore passer en assaut. Je vais gagner 8 points primaires parce que je contrôle cet objectif-là et cet objectif-là. J'ai gagné un PC, du coup, je vais passer à 6. Mais je vais l'utiliser tout de suite pour refaire sa des anciens. Mais cette fois, sur ce Drag pour avoir la relance des 1 pour toucher et ce qui clôture euh, ma phase de commandement on va attaquer la phase de mouvement alors pour ma fin de phase de mouvement il y a le Drignot qui a continué d'avancer tout droit pour prendre l'objo, il a beaucoup de cibles à portée de tir, il va avoir du cible corps à corps il est dans une position parfaite euh, ici j'avais tenté de sprinter avec les éradicators j'ai fait un très mauvais sprint du coup ils sont juste retournés sur l'objo par contre ces éradicators qui sont juste là, ils ont fait un très bon sprint avec une relance de commandement, ce qui fait que je suis en passé à 4. Mais ils sont apportés de ce ravageur, J'aurais pas l'oblitération totale, mais il y a quand même moyen de faire des dégâts. Euh, mes deux héros sont avancés pour la bulle de relance, essayer peut-être de libérer l'impulseur, je sais pas encore comment je vais faire, et pour apporter leurs aura du coup aux escouades euh Mes trois inceptors ont fait juste là, parce que j'avais aucun moyen d'aller dans son camp. Je préfère les avoir sur le terrain, ils pourront aller un petit peu partout pour les prochains tours et ils sont planqués. Euh, les infiltrateurs ici sont réétendus pour refaire une grosse bulle danti parce qu'il en a encore quelques-unes. Là, le dragnote, hélas, ben, il est bloqué. Mais quand même, il a une portée de tir sur un véhicule là-bas. Il va pouvoir faire quelques tirs de droite à gauche. Ce sera quand même utile. Toujours la phase de mouvement. Les Inceptors qui sont arrivés en fait vont tenter de déployer les données. Ils ont que ça à faire. C'est une chance sur deux. C'est bon, c'est réussi. En phase de mouvement du coup. Alors, première phase de tir. Le, les escouades d'éradicateurs vont tout mettre dans ce véhicule. Ils ont sprinté, du coup ils n'auront que 3 tirs, pas d'oblitération totale. Ils vont toucher que sur du 4. Ça en fait une. C'est sur du 3, rien du tout. Allez, au top. Ensuite, on va passer par ce véhicule qui va tirer au corps à corps tout simplement. C'est toujours des petits tirs, ça va faire 8 tirs de bolter. C'est sur du 3. Alors j'en loupe 4, mais il y a un 6 du coup, c'est une touche auto supplémentaire, c'est sur du 3, mais ça fera du coup 5 sauvegardes d'armure pa 1 Et comme le monsieur est désagréable, même s'il si est au corps à corps, c'est une attaque de tir, donc je n'ai pas mon invulnérable contre les attaques de corps à corps, donc c'est une vue à 6, et ça fait 5 morts. Et ça, c'est pas marrant. Ensuite, on va aussi faire le tir de ce corps à corps là, je vais faire euh, les quatre tirs de pistolet bolter dans les serastes. C'est 4 tirs sur du 3. Alors, je peux relancer mes As parce que j'ai mes dispositifs de communication. Alors, du coup, il y en a deux qui loupent, mais il y a 2 6, de coup, 2 touches auto supplémentaires. C'est sur du 3. Je peux relancer la As parce que, bah, toujours dispositif de communication. Ça fait deux sauvegardes, pas de PA, les gars. Un. Elle est toujours mineur de la 6. Une serre deux 2 mortes. C'est déjà ça. Ensuite, le gros Papa Dragnot. Du coup, on va faire directement juste... Le gros canon Gatling sur le véhicule là-bas, qui a déjà perdu un PV, il me semble. Oui. Hop, alors ça nous fait 12 tirs sur du 3. Hop, il y a endurance combien endurance, endurance 6. Endurance 6, c'est sur du 4. Et ça te fait 5 sauvegardes APA-1. Et donc 5 invulnérables à 5. Et là, 3 C'est toujours ça de prix. Ensuite, euh, le Werewild qui est juste là, va faire ses tirs hors ligne de vue sur les squads de Seras qui est planqué juste dans ce bâtiment. Alors, c'est 2 des 6 tirs. 9. C'est sur du 3. C'est de la force 6, du coup, c'est sur du 2. Ça fait 4 sauvegardes, pas de PA, ni recouvert. Alors, c'est toujours une invulnérable à 6 parce que j'ai une armure à scène. Donc, euh, voilà. Donc, quatre morts. Ensuite, le drag Note. alors il y a pas mal de tirs en tous les sens. On va avoir la grosse euh, canon Gatling au le lourd qui va tirer sur ce véhicule-là, qui est quand même un petit peu abîmé, ce serait cool de le finir. Je crois pas trop, mais on ne sait jamais. Euh, la petite Gatling qui va tirer sur l'escouade juste là. Donc là, moi, en réaction, je vais claquer un point de commandement pour avoir moins un pour être touché sur cette escouade. Parfait. Les bolter-tétons qui vont tirer sur l'escouade de Witch juste là. Et pour finir, la nacelle lance-roquette qui va tirer dans ce véhicule. Alors vu que ça fait beaucoup de tirs, je vais tous les faire hors caméra et on se retrouve à la fin. Alors du coup, résultat des tirs, j'ai réussi à sortir 5 witches, ici, c'est pas mal. Malheureusement, j'ai rien fait du tout sur cette escouade. J'ai gratté 2 petits PV sur ce véhicule et comme au dernier tour, j'ai laissé ce véhicule à 1 PV. J'en ai fait 5. C'est tout pour la phase de tir, on va pouvoir passer aux phases de charge. Alors phase de charge, le Drag Note dans le personnage juste là, 10, c'est nickel, Vengeance. Ensuite, on a l'autre Drag Note, hein, le petit frère, pareil, qui charge dans cette escouade. 5, parfait, on y va. Et c'est tout pour les phases de charge. On va passer à la phase de corps à corps. Alors, cas particulier qui est rigolo, vu que lui, toutes ses succubes, on frappe en premier. Et mes charges, on s'y frappe en premier. Du coup, on va avoir euh, une activation chacun en alternée pour la première phase de charge. Alors, cinq premières attaques du Drag dans le personnage. C'est sur du 3. Tout qui touche. Force 14, endurance. Voilà, sur du 2. <rire> Et quand il y en a vu à 4, je vais être sûr de la one shot parce que ça m'intéresse pour les points de victoire. J'ai claqué un PC pour lancer mon as. Du coup il me restera 3 PC. C'est bon, 5 invus, s'il te bon. plaît. 5 invulnérables à 4. Il euh, y en a 2 ratés, tu es en dégâts des 3 plus 3. 5 ouais. PV. Est-ce que ça vaut le coup Parce que ça veut dire que j'espère. Que tu fais que 1 sur ton D3, non je vais je vais mourir que dans notre souffrances. Donc après la mort de ma succube, ça va être à mon unité à moi de taper, parce que j'ai le Fight First ici. Donc je vais taper en premier avec ma Witch dans les, euh, dans les Marines. Donc, 5 attaques, on est autour 3 donc je touche sur du 2, ça change pas grand chose. Elle a force 4. Donc elle met une blessure, elle a pa 3 pour 2 dégâts. Allez, une scolaire ça fera plaisir Non. on Bon, ben, un mort. Et c'est à nouveau à toi d'activer Unité qui a chargé. Ah bah du coup, c'est avec le Drignote dans le Mandragore. Hop, c'est reparti, ça nous fait 5 attaques. Alors, comme prévu, le Drignote, il a défoncé le Mandragore. Toi, Baptiste, t'as fait ton ta activation. moi, mon attaque, ça a été à moi d'attaquer. J'ai enlevé 5 PV, 4 PV J'en ai 4 PV à ce véhicule, et voilà, globalement, ça va être à tes marines de taper là-bas sur ma, sur ma succube et à ton véhicule aussi de taper sur mes witch. C'est vrai que le véhicule peut frapper, j'ai coupé bon zappé ça. Alors les marines. Un sac qui touche pas, c'est sur du 3. Un relançable. Eh ben c'est un full, tu as 6 sauvegardes d'armure, s'il ah, te plaît. Je pense que la witch va pas y survivre. 6 sauvegardes invulnérables à 4. Oh, à pas grand chose. Oh en vrai. Non. Elle va décédir. Et ton véhicule, tu peux taper. Il y a une attaque sur du 6. Raté. Fini, on y a cru. Hop Fin de la phase de corps à corps. On va avoir vite fait la phase de morale maintenant. Alors phase de morale, ma witch qui reste toute seule, va tenter de rester sur un petit as. On y a cru Pas loin, pas loin. Au revoir. Alors, fin de mon tour, je vais gagner mes 3 points de victoire parce que je contrôle cet objectif qui est dans le scénario. Ensuite, euh, sur mon serment de l'instant, je suis bien parti. J'ai tué un perso. Du coup, ça m'a rapporté un point. Pour l'instant, je pas raté de test de morale ni battu en retraite. On va voir si je vais tenir le centre à son tour. Du coup, je suis possibilité de 4 points de victoire. Par contre, pour abattre le bah, j'en ai tué aucun ce tour-ci. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu abîmés. On verra au prochain tour. Et du coup, j'ai marqué mon troisième quart de table grâce aux incepteurs qui sont juste là où j'ai fait un magnifique As pour savoir si j'allais réussir ou non. tour. Donc début de mon troisième tour, je vais regagner un point de commandement et ainsi passer à 7. Et comme je contrôle 1 et 2 objectifs, je vais marquer 8 points de primaire. Alors, ma phase de mouvement. Mes véhicules qui étaient ici ont fait une petite translation pour venir se mettre ici. L'intérêt c'est que lui soit sur l'objectif et la possibilité éventuellement de tirer là-dessus, s'il survit par rapport au tir de fuseur de là. Mais ou de finir ces mecs là-là s'il peut leur tirer dessus Ensuite, deuxième possibilité, donc eux qui étaient ici se sont déplacés pour venir se mettre là et essayer de voir ce qu'on peut faire avec, euh, avec ce qu'il y a ici. Lui a sa possibilité de tirer avec sa lance des célèbres soit là-dessus, soit là-dedans pour peut-être régler le problème de ces, de ces personnages-là. Ensuite, les incubes qui étaient ici ont éclaté en deux groupes. Il y a le premier groupe qui est parti ici dans l'espoir de pouvoir aller chasser du personnage, un, un personnage vivant. Ils ont fait un sprint, ils ont fait As, ils ont relancé avec un point de commandement, ils ont fait deux, donc on n'est pas allé très très loin, mais bon, c'est la vie. Ensuite, l'autre paquet d'un cube est allé de ce côté-là pour gérer le problème des Marines. Drazar et Larcon sont partis de l'autre côté pour aller gérer le problème du Dreadnought. Et le véhicule a sprinté pour permettre de mettre plus facilement le fight last à l'adversaire, pour éviter les mauvaises blagues d'interruption avec un, avec un Dreadnought qui tue Drazar. Voilà. Et donc en fin de phase de mouvement, j'ai deux frappes en de profondeur. Donc cette escouade de fléaux qui arrive ici avec pour objectif, avec leurs 4 user de gérer ce, ce dreadnought. Et les 5 mandragores qui sont là pour faire les données qui vont lancer tout de suite. Et six. on évite de faire un 6. Et ça passe! Et dernier petit mouvement, j'ai mon, mon cul qui est ressorti ici pour revenir sur l'objectif et de, aider à tenir l'objectif parce que le véhicule qui est tué a un seul point de vie, un tir de govin mal placé, ça part vraiment pas. Grave. Alors cette escouade dans le Dreadnought, donc le petit chef avec son arbre empoisonné, on sait jamais, un point, un point de vie près ça peut servir. Du 3+, du 6, voilà ouais, il n'y en a pas. Et les fuseurs, du 3+, euh, je vais prendre un point de co pour relancer celui-là. Dommage. C'est de la force 8, c'est du 3 plus encore. C'est ça. Il y en a deux. Donc c'est de la PA-4, donc pas de bien, Dégâts des 6 plus 2. Donc 7 et 4, on est sur du 11, mais tu fais moins 1 dégâts à chaque fois. C'est ça. Donc tu perds 9 points de vie. Il me reste 1 PV. Je commence à connaître le principe, je reste reste 1 point de vie. C'est chiant, hein Ah, c'est chiant, alors ensuite, ce raider là va tirer avec sa lance des ténèbres dans le Dreadnought. Du 3+, c'est relançable parce qu'il est Cabal du Coeur Ça touche, c'est de la force 8. Ça blesse pas, c'est raté. Le syndrome de la lance en boucle. Donc on va prendre les trois lances de ce ravageur qui vont tirer toutes les trois dans le Dreadnought. On ne sépare pas les tirs, on ne sait jamais. Donc du 3+, ça full touche. Du 3+, euh, spooch. S'il explose Non. Et donc, le copain Dreadnought est mort. On va passer à la suite. Donc la suite, ça va être les fuseurs ici, plus le chef, qui vont tirer dans les, les squads de fuseurs en face. Et c'est parti. Donc, les trois tirs empoisonnés du chef. Du 3+, c'est cassé. Deux touches. Du 4+, parce que tu es de Une touche sans PA pour un dégât. Tu à la 3, c'est tanké, monsieur. Et les fuseurs. Il y en a deux qui manquent. Il y en a deux qui blessent. PA-4. Tu as une sauvegarde à 2 puisque tu as couvert. Donc tu as une deux sauvegarde à 6. Non, demain. morts. Euh, oui, c'est une des 6 plus 2, ils ont 3 points de vie, donc quoi qu'il arrive. Merde. Euh, ça sera à peu près tout pour ma phase de tir, puisque cette unité-là a tiré, cette unité-là a tiré, cette unité a tiré, cette unité a tiré. Là-bas, ça a sprinté, j'ai plus de tirs disponibles donc la fin de ma phase de tir et donc après avoir tiré je vais utiliser un stratagème qui s'appelle Fire and Fade pour me, qui va me permettre de faire un mouvement de 7 pouces donc je vais déplacer ce véhicule de 7 pouces par là de manière à être hors ligne de vue des fuseurs de, qui sont là au prochain tour. Donc phase de charge, je vais commencer par mon Marcon qui va charger à la fois le Dreadnought et les squads d'infanterie, ça y va largement, ensuite on va déclarer Drazar qui va charger uniquement le Dreadnought, ça y va assez largement. Les incubes qui vont charger les scots de marines, qui vont assez largement. Hop. Ensuite, on va faire les witch ici. Alors qui est le lieutenant, quel capitaine, si tu peux me le rappeler Alors le capitaine c'est celui avec le casque corvus juste là et le lieutenant est juste là. Donc les witch ici vont charger uniquement le capitaine. Et c'est parti. Donc ça ira assez largement aussi, à 8. Et les incubes vont tenter de charger à la fois lui et le lieutenant. Donc là, à moins 2 parce qu'il y a un petit décor, donc ça fera 4. 4, est-ce que ça va faire assez Oui, pour ici, mais non pour là. Donc je vais prendre un CP pour relancer cette charge. Et 6, ce coup-ci, ça devrait faire assez. Et 6, ça fait assez. La charge, la charge sera bonne. Alors voilà ce que ça donne, après, euh, après avoir fait les mouvements de charge, on va passer à la phase de combat. Donc au début de ma phase de combat, je vais utiliser, je vais commencer par la de Drazar, qui va, être... qui va essayer d'utiliser sur le Dreadnought, donc Drazar va lancer 2 dés, s'il fait plus que le commandement du Dreadnought, le Dreadnought gagnera la, f... la règle frappant dernier. Petite, euh, petite spécificité, ce Raider est à moins de 3 pouces du Dreadnought, donc donnera moins 3 en commandement au Dreadnought, et au Marine d'à côté d'ailleurs aussi. Combien tu en comme 8, ça fait très Donc, A-3, donc il faudra que je fasse 5 ou plus avec 2D. C'est parti. C'est bon. bon, donc ça fait... ça fait 6. Donc, le de note en dernier. Ensuite, les incubes ont la même, la même compétence et vont le faire sur l'unité d'infanterie à côté. Donc, A-3 encore. Du coup, pareil, sur du 5. Ah, c'est raté, donc ils n'ont pas le fight last. Et je vais le faire ici, avec les incubes sur le lieutenant. Donc là, il n'y a pas de malus, mais 10, c'est réussi. Pas de soucis. Alors, début de la phase de combat, je vais attaquer avec mes witch sur son capitaine, et je vais utiliser mes deux derniers CP pour euh, avoir full roll bless. Alors, c'est parti, comme on est au tour 3, j'ai plus un pour toucher, pour, euh, pour toucher, donc je touche sur lui de plus. Quelques as quand même, mais bon, il y a beaucoup d'attaques. Donc là, on blesse sur du 5, puisque j'ai force 3, il a environ 4, mais j'ai la full roll. Alors. Donc tu en auras 3 APA-2 et 9 APA-1. 12 invulnérables à 4, j'ai 6 PV. Ouh, ben c'est non, non, non, mais avec une relance, euh, non. Au revoir, petit capitaine. Je vais interrompre avec mes trois marines sur tes incubes. Vas-y. Alors du coup ça fait trois attaques chacun, ils sont plus que trois si je ne me trompe pas. Et une attaque en plus pour le chef. Il me fera un PC après ça. C'est sur du 3, plus de relance pour les touches parce que le capitaine est mort. Tendurance 3 non endurance 3. C'est sur du 3, force 4. Hop, C'est full, ça en fait 5 sauvegardes, pas de PA. Donc 5 sauvegardes, les incubes ont une armure à 3+, Ah ben bah joli Eh bien, c'est tout danqué, donc tout s'est bien passé. Magnifique, on est content d'être heureux. Donc suite du corps à corps, bah là, globalement je peux enchaîner avec tout le monde, puisque que tu pourras plus intercepter. Oui. Donc je vais commencer à faire activer les incubes ici. Alors les incubes ont tapé, ont fait leur travail d'incube, ils ont tué le lieutenant et l'éradicateur qui restaient, ils ont bien tapé comme des brutes. Avec les mouvements de paline vers le milieu plus proche, je me repositionne sur l'objectif histoire de le contrôler. Ensuite, à cet endroit là, les incubes eux aussi ont fait leur travail d'incube et ont tué les trois, éra... les... les trois infiltrateurs qui restaient. Exactement. Et on va passer au corps à corps restant, donc Razar et Larcon contre le Dreadnought. Donc, je vais commencer par l'arcon parce que, parce que l'archon, il est gentil, il est mignon, il tape pas fort. Donc, du de plus, ça fout le touche. Alors, comme lui, il a une arme empoisonnée, bah, ça marche pas sur les véhicules, donc il blesse sur du 6. Et bon, il bah, bah, fait 3, 3 quand même. 3 euh, dég euh, à, à, à, à, à moins 1. Sur du 4. Pour dégâts. Ah, bah, il prend 3 PV, il me restera 10 PV sur le Dragnaut. Et ben, bah, le chef euh, a beau taper comme une moule, il était plutôt efficace. Et Drazar, donc lui il tape beaucoup moins comme une molle. Il va taper sur 2 plus Rolas parce qu'il est à côté de son pote. Merci le pote. Euh, il tape à force 6, euh, mais il a plus 1 pour blesser. Du coup tu me laisseras sur du 4, du 4 plus. On reviendra. Donc ça en fait 3 à moins 3 pour 3 dégâts et 1 à moins 4 pour 4 dégâts. Alors l'A-4, ça va prendre les dégâts automatiquement, je prendrais 3, du coup il me restera 7 pv, et 3 à 6... Oh j'en réussis 2, combien de dégâts 3 dégâts, donc il en prend que 2. T'as perdu 5 points de 5 pv. C'est ça, 5 pv exactement. Mais de hasard, ça serait pas rigolo sinon... Ah ça fait du trek pour attaquer 2 fois et c'est pas la fin du corps à corps, c'est quand il veut. Donc il re-tape, il re-roll les 1. Il re-blesse sur du 4+. Alors, ce coup-ci, il n'y en a que 2, et une à moins 4 pour 4 euh, pour dégâts, et une à moins 3 pour 3 dégâts. Vous pouvez amener à 3 dégâts, du coup, il me reste 2 PV, et la dernière sur Une sauvegarde à 6, si elle est ratée, il est mort, et il survit Oh oui, le Dragnaut Go Et bien, il pose du Dreadnought puisqu'il reste plus que ça. Le Dreadnought, 5 attaques, on va tomber sur Drazar, par contre, il est en profil très, très, très, très, très dégressif, il va toucher que sur du 5-6 maintenant, 5 attaques, on a 2 qui touchent, ça va être sur du 2+. T'as une invulnérable à combien A 4. Je vais claquer mon dernier PC pour relancer celui-là. Ah ben non, l'As relance As. une invulnérable. Une invulnérable à 4. C'est tanké. Parfait. Merci, Merci. mon Et du coup, fin de mon tour 3. Donc, à la fin de mon tour 3, je marque mes 4 premiers points de données de Nashmound, puisque c'est le nouveau nom des données je mets encore 4 points sur mon objectif Drucary puisque mon adversaire n'est pas présent dans deux quarts de table. Et il me reste euh, 10 points disponibles euh, sur le combattant donc nous pouvons. Et je marque aussi 3 points de victoire parce que je tiens l'objectif prioritaire ici. Et moi du coup, bah, j'ai réussi à faire mes 4 points de serment de l'instant parce que j'ai tué un personnage à mon tour. j'ai pas raté de test de morale ou battu en retraite et j'ai toujours mon véhicule qui est en centre de table. Du coup, 4 points. Et on va attaquer du coup le round 4 avec mon tour. Alors début de mon tour 4, je suis obligé de passer en doctrine d'assaut, si on est un Space Marine. Je vais gagner un point de commandement, ce qui va faire revenir à un point de commandement. Euh, je vais gagner 8 points primaires parce que je contrôle toujours cet objectif là et cet objectif là. Ce sera tout pour ma phase de commandement, je vais pouvoir attaquer ma phase de mouvement. Alors, fin de phase de mouvement, pas beaucoup de choix, je conserve beaucoup moins de ressources, il s'est bien planqué. J'ai les éradicateurs qui ont un tout petit peu avancé ici pour tirer là, parce que j'avais aucun champ de vision ici. Les bedguards sont descendus, on va essayer de faire quelques morts au tir avec leur pistolet, et puis après charger ce qu'on pourra. Euh, unité de ici, suivant où est-ce que j'aurais pas réussi à gérer avec les tirs, le véhicule s'est décalé. Euh, L'oeil n'a toujours pas bougé, les infiltrators. Euh, n'ont pas bougé parce qu'ils ont quand même un peu de ligne de tir ici, ils sont à portée, il y en aura juste un qui verra pas normalement. Et le dragon ne s'est pas désengagé, il va essayer de euh, tuer son personnage au tir, on ne sait jamais, parce que si je me désengage, à son tour il va me charger, il va me le tuer, il n'aura rien fait. Du coup, autant rester au corps à corps. Et là, du coup, on va enchaîner la phase de tir. Alors phase de tir, les Eradicators qui vont tirer sur cette escouade là, ils tirent sur la même cible, du coup ils ont deux tirs chacun, c'est sur du 3. Oh, mais pas très beau. Tac, tac, tac. C'est très beau aussi. Moi, je trouve ça très beau. C'est de la force 8, c'est sur du 2+. Hop. Bah, un mort, je dirais, parce l air l air à part que Un mort. Et, au revoir, petit sergent. Tac. Euh, ensuite, on va enchaîner avec ce véhicule. Non, pas ce véhicule. On va enchaîner avec l'apothicaire qui va faire un tir de pistolet bolter lourd là-dedans et son autre tir qui a trois pas dans les incubes. Ça touche pas, c'est pas très grave. Euh, ensuite, on va voir les pistolets bolteurs lourds des, euh, des blade guards. Je vais en faire deux dans cette escouade et trois dans celle-là. Les deux pistolets bolteurs lourds dans cette escouade. Hop, tout qui touche et ainsi, c'est une touche auto supplémentaire. C'est sur du 3. Une arme. Tout entier. Tout entier. Les deux tirs là-dedans. Tout qui touche, une touche auto supplémentaire, sur du 3, 2, PA moins 2, y eh bien un mort. Du coup les infiltrators qui vont tirer sur les WISH, il y en a 4 qui voient, ils n'ont pas bougé, du coup ça va nous faire 8 tirs, sur du 3, ça en fait 2, les gatas, -là. hop c'est sur du 3 à nouveau, et une sauvegarde, pas de PA, et une morte, c'est toujours ça de pris. Au revoir. Tac. On va faire le Drake Note maintenant, qui va tout mettre dans le hasard. Je vais commencer par les Bolter Tétons. Ça en fait une, c'est sur du 2+, et eh ben, ça fait rien. Alors maintenant, l'impulseur qui va tenter de finir les witch, il est un petit peu abîmé, ça va être sur du 5-6. Hop, il euh, y en a 4 qui touchent, j'ai vu qu'il y a 2-6, ça fait 2 touches auto supplémentaires, c'est sur du 3. Et ça te fait 4 sauvegardes d'armure sans PA. Et donc, comme nous sommes au tour 4, à partir du tour 4, sur toute mon armée, j'ai une invulnérable à 5 au lieu d'avoir une invulnérable à 6. Donc, il y a 3 mortes. Ensuite, les inceptors, qu'on va devoir séparer un petit peu les tirs. C'est là, ça va être compliqué. Je pense que je vais en faire un sur cette unité. 1 sur cette unité, et tout simplement 1 sur cette unité, là il faut vraiment que j'enlève le plus de ressources possible. Et le problème si je tire tout sur les mêmes unités, ça va pas trop trop m'aider. Alors, on va commencer par le premier dans cette unité là, c'est sur du 3. Hop, 3 qui touche. C'est de la force 5, c'est sur du 3. Tu as deux sauvegardes AP à moins 1 J'ai deux morts. Ensuite, le tir sur cette unité d'un cube. Hop, si tire sur du 3. 2 qui loup, ça va être sur du 3 à nouveau. Tu as 3 sauvegardes à PA 1 J'ai 2 morts. Et le dernier tir sur l'unité d'un cube juste ici. 6 tirs sur du 3. Hop, ça en fait 2 loupés, mais il y a un 6. C'est à nouveau sur du 3. Et ça te fait 4 sauvegardes à moins 1 4 sauvegardes à 4. Ça fait 2 mains. Et maintenant le werewild qui va tenter de finir le dernier véhicule à 1 PV. C'est son moment de gloire. De l'ici-tire. 7. C'est sur du 3. Un qui ne touche pas. Force 6, endurance 6. C'est ça. C'est sur du 4. Ça fait 4 sauvegardes, pas de PA, in recouvert. 4 sauvegardes à 4. RIP. Petit véhicule. Est-ce qu'il explose Parce qu'il y a un copain à côté. Et non. Mais il te rapportera 2 points de victoire. Parfait. Ce qui clôture ma phase de tir. Et on va pouvoir passer à la phase de charge maintenant. Alors, phase de charge. Première déclaration les Bedguards vont tenter de charger les incubes et cette unité ici. 6, c'est parfait. C'était une charge à 5 pour tout impacter. L'apothicaire va tenter charger de charger la survivante ici. 4, peut-être un peu juste. Non, ça passe pile poil. Et les initiateurs vont quand même charger aussi histoire de gagner du terrain pour s'éloigner de la menace de là-bas. 3. Si ah, 3 ça y va. 6, 3, ça y va. Hop. Et c'est tout pour la phase de charge. On va pouvoir passer à la phase de combat. Donc au début de la phase de combat, je vais utiliser la capacité des incubes pour essayer de faire taper en dernier les blade guards. Et ça passe, ils taperont okay. en dernier. <rire> Hop, du coup on va avoir l'apothicaire qui va taper en premier. Hop, ça va faire quatre attaques, plus une parce que je suis un Space Marine, c'est sur du 3. Hop, ça va être sur du 3 à nouveau. Tu as deux sauvegardes à APA-1. Un vulnérable à 4 puisqu'on est au corps à corps, et il y en a une de ratée, elle est morte. Et mes petits incubes, on va faire un petit païenine, et vont taper joyeusement... Euh, non d'ailleurs, ils vont pas taper joyeusement, je vais d'abord taper avec Drazard, puisqu'on tape en alterné. Et si je tape avec Drazard maintenant, le Dreadnought pourra taper, ça serait quand même triste. Alors le Dreadnought a explosé, bon il s'est fait découper, ça c'était sûr, mais il a quand même explosé, du coup. Les blessures mortelles sur Drazard, c'est des 3, une le personnage à côté, 2, l'unité d'un cube, deux. deux morts, et pour finir le véhicule, 2 du coup l'enchaînement, les incepteurs sont engagés même s'ils n'étaient plus au contact parce qu'ils sont chargés du coup ils ont le fait un petit peeling vers l'unité ennemie la plus proche et c'est à Baptiste. Alors c'est à moi de taper je vais commencer à taper avec le fléau qui touche sur du 2 voilà merci d'être venu et les Incubes qui même s'ils sont pas nombreux taperaient même assez fort du 2+, oh, dommage c'est de la force 5 donc ça se blesse sur 3+, alors tu en as 2 à moins 4 pour dégâts 3 et 2 classiques, enfin classiques, à moins 3 pour dégâts 2. On va commencer par les dégâts 3, c'est invulnérable à 4, c'est tanké et les 2 invulnérables à 4... p -moi -moi. moins 2, je m'as dit, je suis quand même invulnérable à 4. J'en loupe une, je prends 2 dégâts, j'ai un Finopen à 6 grâce à mon apothicaire et j'en sauve une, du coup j'ai un blade guard qui prend 1 PV. Et c'est à toi de finir de taper. Et Alors, mes ouais. petits incubes. Tac, on va mettre un blade guard sur cette unité-là et tout le reste dans les incubes. Bon, on se retrouve quand tout le monde est mort. Donc, au moral, un cube ici sur un 6, il s'en va, il reste. Parfait, du coup, fin de mon tour. Je vais marquer mes 3 points de victoire pour le scénario. J'ai tué un véhicule aussi, du coup j'ai regagné deux points de victoire. Et pour l'instant, c'est à moins de l'instant, je suis surmarqué un ou deux points de victoire, peut-être quatre, suivant le tour de Baptiste. Donc début de mon tour 4, je regagne un PC, donc je passe à 1. Et je marque, parce que je tiens deux objectifs, je marque 8 points de primaire. Donc sur ma phase de mouvement, j'ai fait avancer mes fléaux ici pour qu'ils puissent éventuellement nettoyer les tireurs ici. Ce véhicule pour venir nettoyer ici et aller essayer de reprendre l'objectif pour le dernier tour là. Ici, l'objectif étant de contester et de quand même pouvoir mettre un petit tir de lance des ténèbres. Même chose de ce côté-là avec ce véhicule, venir contester l'objectif et mettre un petit tir de lance des ténèbres. Brazar a sprinté, a fait un gros si sur son sprint et va causer des gros problèmes à cette escouade d'infanterie. Euh, le, le patron le suit et il reste un incul tout seul qui va tenter dingueries. Parce qu'il va tenter lui-même de faire ses données à ou pour faire un S, on sait jamais. Bleu beau jeu et on a sorti les Mandrakes, parce que après tout, pourquoi pas, pour qu'ils tirent un peu ici, voir si on peut gratter quelques dégâts. Alors, mon Incube, en, fin, en fin de phase de mouvement, va faire ses données d'Octarius. faut qu'il fasse un petit As, sinon ça ne marchera pas. Bon, ça ne marchera pas. C'est donc le premier raté sur les nouveaux données. Voilà pour ma phase de mouvement. Alors, les Mandrakes ont commencé à faire leur petit tir sur les Blackguard. Ils ont gratté 2 PV, mais comme il y avait un Blackguard à 2 PV, bah, il est mort, donc on est content. Et on va enchaîner sur les tirs, les Fléaux vont tirer ici, sur les Inceptors. Donc, les 4 tirs, du 3 ça fait 3 touches, du 3 encore, ça fait bah, 2 morts. Hein. Yep. Euh, oui, il y a des 6 plus 2, ça fait 2 morts. Euh, non, t'as les fins de pain, donc il faut ah qu'on oui. qu les fasse. Il est mort. Ensuite, je vais passer à ce véhicule là, qui va mettre ses 3 tirs de lance de ténèbres là-dessus. Il a droit à une roll parce qu'il est caval du carnard. Ça fait 3 touches. Il me laisse sur du 3. Et ça fait 2 bah, morts parce que c'est du 3 plus 3. Euh... Et je vais prendre mon point de commandement que j'ai regagné à ce tour-là pour essayer de relancer ça. Et il est mort aussi. Ensuite, j'ai ce véhicule-là qui a sa pointe et son canon qui dépasse, qui va tirer sur un secteur qui reste. Du 3 ⁇ pour toucher. Il touche. 3 plus pour tuer, il tue. Euh, attends, pain. Pain. Oh, ça en fait 8, je pense qu'il tue. Oui oui, on va décider. Il est mort. Voilà, il me reste lance de ténèbres de là-bas qui dépasse, il va tirer dans le véhicule ici. Il touche. Il blesse. Ton invulnérable. Il est invulnérable à, à 5. Non. Euh, 2-3 plus 3. Il meurt automatiquement. Est-ce qu'il explose Non. Eh bien, on est très content de cette phase de tir qui a été très fructueuse, puisque globalement, rien n'a raté. Donc, c'est le plaisir. Voilà, fin de, fin de ma phase de tir. Donc, phase de charge, mon marcon va charger dans les infiltrateurs. Et je vais claquer mon dernier PC Enfin, un tir de contre-charge, parce que c'est le moment où jamais, ils vont faire des couteaux corps à corps. Ils emportent un personnage en plus, ce serait cool. Du coup, 10 tirs, parce qu'ils sont full, sur du 6 ça en fait deux, du coup ça fera deux blessures auto, il n'y a plus de relance parce que les QG sont morts. Et les deux touches auto supplémentaires sur du 3. Hop, je rancé le casser quand même. Non, ça fera deux sauvegardes. Donc, petite particularité de l'Arcon, il a une invulnérable à 2+, mais dès qu'il la rate, il la perd et il ne peut jamais la relancer qu'une sorte, donc il faut les faire une par une. C'est tanké. Et c'est raté, donc il perdra un point de vie et il aura plus son invulnérable à deux. Donc fin de la phase de corps à corps, sans surprise, Drazar a pu découper gentiment les 5 infiltrators. Donc, on est revenu se mettre ici sur l'objectif tranquillement, essayer de se protéger un petit peu. Voilà pour la fin de la phase de corps à corps, ce qui m'amène à la fin de mon tour 4, puisqu'il n'y a pas de test de morale à faire. Donc à la fin de ce tour 4, je tiens mon objectif principal qui est ici, qui me rapporte donc 3 points de victoire. Sur mon objectif Drucari, mon adversaire est absent de trois quarts de table, donc ça me rapportera 6 points de victoire. Euh, sur l'objectif combattant, donc nous pouvons, il me restera toujours deux figurines, donc je suis toujours à 10. Et qu'est-ce que j'oublie, c'est tout On est bien et Du coup, personnellement, bah, pour le serment de l'instant, j'ai marqué 3 points, parce que j'ai pas battu en retraite ni raté test de morale à ce tour-ci, et j'ai toujours une unité qui est entièrement à 6 pas du centre du champ de bataille. Alors début de mon tour 5, j'ai plus grand chose sur la table, hein, on va essayer juste de sauver des points, ça va être très rapide. Phase de commandement, je gagne un PC directement, qu'on va garder en réserve. Euh, phase de mouvement, directement hop l'apothicaire qui va se mettre au centre, les blade guards qui reviennent. Le wear wheel va pas bouger parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, vu que c'est un maître apothicaire, il va pouvoir ramener directement un blade guard sur la table. Pour 0 PC, parce que c'était son trait de commandement. Phase de mouvement terminée, on va faire phase de tir. Tout ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu abîmer cette unité avec le rear Wheel pour l'empêcher de marquer facilement les données. Deux des six tirs, 11. Allez, c'est sur du 3. Ça en fait 3 qui ne touche pas. Force 6, endurance. On 3. Hein. C'est sur du 2. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 6, ça fait 8 sauvegardes d'armure, pas de PA, dégâts 1. Alors là c'est le moment de basse craquer. Euh, et bah ben, ça va craquer quand même. Hein. Et y a plus le squad. Voilà, il n'y aura pas de phase de charge, pas de phase de morale du coup, bah, vu que l'unité est réduite. C'est la fin de mon tour 5, et du coup, directement à Baptiste. Moi, au début de mon tour 5, je regagne un CP, alors sur ce tour 5, je ne vais pas avoir des milliards de choses à faire, parce que la seule chose qui pourrait être vraiment intéressante, ça serait devenir le ici et le faire sortir, mais je suis pas sûr d'avoir les ressources pour le faire, parce que même si j'envoie de hasard, euh, il y a de fortes chances qu'en fait, ça suffise pas à les tuer, ils sont très résistants avec leur bonne invulnérable, donc je vais pas prendre le risque, parce que si jamais je ne les tue pas et que lui il me tue de hasard, je perds 5 points de victoire, donc je prends pas de risque, je vais pas y aller. Je vais juste me déplacer tranquillement pour, euh, pour, le, pour le contester parce que, pourquoi pas, ça mange pas de pain. Et la seule chose qui va me rester à faire, c'est de retenter une de Noctarius là-bas pour voir si je marque, en, si je marque mes, mes petits points ou pas. Alors, bah comme il m'a tué mes, les, les fléaux avec son, avec son satané véhicule de, de tir en ligne de vue, il bah, faut à nouveau tenter un As. Donc, on re et ça conclura mon tour 5. Oh, oh c'est réussi Oh, c'est magnifique c'est la baisse escroquerie. <rire> donc voilà, ça conclut mon tour 5. Pas de dégâts à faire, pas de réel intérêt. Donc sur cette fin de tour 5, encore une fois, je vais marquer 6 points sur mon objectif d'rocari. Je dois être capé à 15. Euh, je vais tenir cet objectif-là qui va me rapporter 3 points. Je vais scorer au primaire. Je tiens 1, 2, 3, 4 objectifs. Donc je vais scorer les 12 points primaires. Euh, Qu'est-ce qu'il me reste comme objectif Il me reste, euh, donc pour l'objectif où il faut rester vivant, donc il me reste ce véhicule et Drasar, ce qui fait que je marquerai 10 points sur cet objectif secondaire. Et personnellement, ben, je réussis encore mon serment de l'instant où j'ai pas battu en retrait de venir à tes tests de morale, du coup, un point. Et ben, les Guard qui terminent leur dernier carré dans la gloire, il me faut gagner 2 points de victoire. Enfin, fin de partie, on va se retrouver pour le débriefing et pour compter les points. Exactement. Donc fin de partie, au score final, très petite victoire pour moi, je la gagne grâce à un magnifique jet de dé qui me donne un petit S à la fin. Je suis à 77 pour 73, donc partie franchement serrée. Euh, J'en suis plutôt franchement content. Moi ouais, c'était une partie très agréable, franchement bien équilibrée. Euh, je partais avec un match-up assez difficile parce que l'aile Noir ben, c'est rapide, ça fait mal et moi je suis pas très nombreux, je suis pas très rapide. Je suis content de ma game, je me suis bien défendu. Donc globalement sur les primaires, bah, euh, vu ce à quoi on pouvait s'attendre sur le, le type de match-up, tu scores plus au début, je score plus à la fin. Ouais, oui. Ce qui fait qu'en fait moi j'ai une armée qui va être très létale et qui va pouvoir avancer, mais qui va avoir un tout petit peu de mal au début parce que c'est toi qui vas prendre la table avec tes infiltrators et autres trucs. Donc bah, comme attendu en fait tu mets plus de primaires que moi au début mais j'en mets beaucoup plus à la fin. Donc on finit à égalité. 44, 44. On finit à égalité 44 à 44 sur les primaires. Donc euh, assez content là-dessus. Le nouveau petit primaire supplémentaire euh, à, à faire, donc sur un objectif à tenir, on l'a tous les deux scoré quasiment à fond tout le temps. Quasiment tous les tours, hein, sauf vers la fin. Euh, on l'a scoré à tous les tours, soit il soit, n'y a, a que le dernier tour, donc tu l'as ouais, pas scoré. Je crois les deux derniers tours, je n'ai pas scoré. Donc euh, on l'a quand même beaucoup scoré, nous a rapporté beaucoup de points. Donc il a été assez simple à faire, assez efficace. Euh, moi je trouve ça très intéressant ce principe d'avoir un, un primaire qui va varier en fonction du scénario. Ça apporte encore une variété de jeux et il euh, va falloir se réadapter un petit peu stratégiquement, changer un petit peu les listes pour ça. Euh, franchement plaisant. Donc les objectifs secondaires, bah, moi mon premier objectif secondaire, c'était euh, l'objectif secondaire Rukari. Donc bah, c'est un objectif qui est très très fort, hein, assez facile mmh. à caper parce qu'il suffit de deux tours globalement, où on a trois quarts de table et on est quasiment à 15 déjà. Donc c'est un objectif où on va scorer assez peu en début de partie, parce que l'adversaire, bah forcément, il est assez vivant. Et en fin de game, bah même qu'on ait l'avantage ou pas, en fait, vu qu'on a eu un mec qui est très létal, quoi qu'il arrive, on va le scorer à beaucoup. Donc c'est un objectif qui est très très fort et qu'on fait quasiment tout le temps à 15. Donc là bah, je l'ai fait à 15. Ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton premier secondaire bah, moi mon serment de l'instant, bah, tout s'est très bien passé aussi. Hein. J'ai pu avoir directement le centre de table, le tenir, euh, détruire des véhicules par-ci, un personnage, euh, j'ai pu le caper très rapidement. mais j'ai pas des grosses unités, bah, tout ce qui est test de morale, bah, J'en faisais pas, c'était directement mort en fait. Voilà, ça a clôture mon secondaire. Donc moi, le deuxième secondaire que j'ai pris, c'est un secondaire qui, pareil, n'a pas changé. C'est pas un nouveau secondaire, c'était le combattant dont nous pouvons. Alors pourquoi je l'ai pris C'était pas évident, évident, mais sa liste ne me donne pas de secondaire évident à prendre. Euh, ma liste non plus, entre guillemets, parce que je peux pas prendre d'autres secondaires de contrôle table que ceux que j'ai déjà pris au départ donc le combattant dont nous pouvons avec des véhicules qui sont très mobiles l'air de rien je peux aussi me planquer un petit peu ce qui fait que c'est pas si difficile que ça de le marquer à 5 ou 10 points donc je pense que c'est pas très mauvais là je le marque à 10 donc je suis plutôt satisfait bah moi pour mon autre secondaire qui était à battre le euh, j'ai pas réussi à coucher tous tes véhicules t'as réussi à te bien planquer du coup j'avais pas de grosse ligne de vue dessus mais j'en ai compte combien 3 okay. ah, tu es 3 sur les 6 ouais. 3 sur les 6 ça en rapport quand même euh, euh, 6 points de victoire si je me trompe pas 6 points de victoire ici 6, 6 points de, de victoire j'aurais Peut-être dû choisir un autre secondaire, mais je me suis dit que les facilités des Apple pour détruire un véhicule, même une petite unité peut vraiment euh, infliger de gros dégâts, je le regrette pas. Alors moi, ce, ce secondaire-là, de détruire des véhicules, alors c'est un secondaire qui certes a été un petit peu changé, parce que les véhicules avant, à, à 10 PV, ne rapportaient qu'un seul point, maintenant ils en rapportent deux. Donc je peux comprendre l'envie quand on joue contre une armée de comme la mienne, de le prendre. Mais euh, j'ai joué contre beaucoup de gens avec ce type de liste-là qui ont toujours pris le Destruire les véhicules parce que j'en joue 6, 7, des fois un petit peu plus. Et ils le capent très rarement, ils vont très rarement au-dessus de 8 points. Donc si 8 points ça vous va, c'est bien. Mais euh, sur ce genre de scénario, honnêtement, je trouve ça difficile de prendre cet objectif en se disant qu'on va faire plus de 7-8 avec. Euh, pour le dernier secondaire, on avait pris tous les deux le même. On avait oui. pris les données d'Octarius. Pour tester la nouvelle version. Donc euh, la nouvelle version des données d'Octarius, c'est franchement intéressante parce qu'elle se, se fait différemment d'avant, elle est plus automatique, il faut faire un G et ce G-là va dépendre du nombre de figurines qui restent dans les squads. donc pour moi ça apporte une grosse plus-value aux tirs hors ligne de vue en fait, encore oui, une, encore une je fois dire mais ça, les tirs hors ligne de vue reviennent, vont, ça va encore les aider sur ce genre d'objectif parce qu'on sait que le Doctarius c'est un objectif qui a été beaucoup pris parce qu'il rapporte beaucoup de points en moyenne dans la plupart des parties et là vu qu'une figurine toute seule va galérer à le faire à part si on fait comme moi qu'on fait un mmh. petit 1 à la fin mais une figurine toute seule va galérer à le faire et du coup, quand on va se retrouver avec deux figurines, trois figurines, ça va être assez compliqué de le faire. Là, on, on l'a tous les deux fait, mais on l'a tous les deux fait que à 8, alors que la plupart du temps, c'est assez facile d'aller un petit peu plus loin avec des petites unités de FEP. T'es dans secteur, par exemple, oui. euh, bah, il fait battre, ils sont 3. Ça arrivait régulièrement sur des parties qu'on a pu faire ensemble avant que ces pisins secteur à 3 bah, rapportent quatre points de victoire juste sur une Oleodactarius. Là, c'est beaucoup plus dur, en fait, c'est une chance sur deux si tu le tentes. Puis pareil, quand tu joues, tu plus besoin de vraiment détruire une unité. Genre, cinq petites figurines. Dès qu'on en lancé une ou deux sur la map, on était en mode, merde, c'est chier, il va réussir à marquer sa, ses données, je peux pas la finir. Alors que là, maintenant, rien que gratter deux, trois figurines, ça peut vraiment changer la game. Donc voilà, j'ai bien le changement, je le trouve assez intéressant. Ça va peut-être changer deux, trois petits trucs dans les listes parce que c'est un objectif qui reste toujours très fort à mon sens, mais euh, ça va changer un petit peu et c'est cool. Alors niveau match-up, moi j'étais pas très très serein au début, parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup ce type de partie euh, Space Marine Eldar contre Baptiste. On s'entraîne souvent pour des tournois. Euh. Alors les premières fois, j'ai pris vraiment des piquettes, des 20-0 directement. Et à force de jouer, vraiment de comprendre l'armée, je commence à mieux m'adapter et le nerf qu'ils ont eu, bon. Ça reste toujours fort, mais il a un petit peu moins de ressources qui me permet vraiment de mieux résister. Alors moi je pense toujours que contre un Space Marine de ce type-là, j'ai un match-up franchement positif. Il euh, y a deux, trois petits trucs qui font qu'on reste sur une égalité. Je pense notamment au Dreadnought qui est resté vivant assez longtemps, qui a pu me laver une escouade, du coup m'empêcher de faire des données, m'empêcher de rebouger, d'aller recontester les objectifs. Mais globalement, euh, pour moi, ce match-up reste positif pour moi. Le nerf, moi je suis très impacté par le nerf, parce qu'on sait que le nerf des Dockary a été a nerfé certaines unités, mais on a buffé quelques autres aussi de la partie émancule que je joue très peu. Euh, pourquoi Parce que moi j'aime bien jouer les genre de liste, en fait je trouve ça plus agréable, c'est bon plaisir à moi. Mais euh, sur ce match-up-là, je suis toujours à, assez positif à mon sens. Et du coup pour parler de notre association, ben nous c'est l'image Wargame tout simplement, on se réunit tous les dimanches de 13h à 19h à peu près pour faire du 40k mais pas que du AoS aussi, on fait un peu de Game of Thrones, on voit tout type de wargame, si vous êtes de la région, faut pas hésiter à passer faire un coucou. Alors globalement après sur la, sur l'association, donc on est actif sur les réseaux sociaux, on est trouvable sur euh, sur Facebook, sur Instagram et sur Discord et à côté de ça, en plus de faire des événements euh, enfin de, de se réunir tous les dimanches, on organise aussi des événements, donc on a organisé déjà quelques petits tournois à 40k et AOS. Et il y a deux semaines notamment, on a organisé la finale des championnats de France à AOS, la finale de la FSC. Donc voilà, on continue à organiser d'autres événements de plus en plus si on peut. Et ben, on vous invite à y participer. Et du coup on remercie beaucoup la, la chaîne Creative War Games avoir proposé de filmer un rapport de bataille. Ça fait vraiment plaisir, en plus c'est eux qui sont déplacés pour filmer. Parce que par là on n'a pas pu venir, mais franchement c'est avec plaisir, on les remercie. Et... Ouais, c'était franchement génial de votre part, on est très contents ouais. euh, d'avoir pu participer à ça. Ça fait vraiment plaisir, donc euh, continuez comme ça, les gars. Allez, Allez. ciao, ciao les siens de guerre